faire une bambi balade pour les débutants et les débutantes mais attendez mais vous êtes des enfants ou des adultes la vidéoscopie c'est votre moment préféré de la semaine et le mien surtout quand je vois le logo chamarré de combini alors sans plus attendre Le but c'est de faire une place petit à petit et qu'on soit complètement accepté dans l'espace public. Alors moi, des combats de femmes pour se faire accepter dans la place publique, j'en ai entendu parler, j'y ai même assisté, mais en vacances quand je vais dans les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Pour moi, en France, normalement les femmes sont à égalité dans l'espace public, dans les parcs. Dans les jardins, dans les squares, sur les trottoirs, ça rime à 50-50. Donc euh, j'ai envie que le camp du progrès m'explique pourquoi euh, c'est un progrès de se livrer à un combat d'arrière-garde sur des acquis euh, remportés en fait, chez nous depuis des siècles, mais qui sont toujours à combattre en fait, de l'autre côté. C'est-à-dire peut-être que Combini devrait aller combattre pour la place des femmes, en terrasse de café et dans les squares. Dans le 93, et, alors, alors, le 90, et alors le 80 et alors à Paris, c'est des mentalités différentes, c'est comme Angleterre. À Casa, à Oran et chez la famille Saoud, peut-être plus qu'en France. Enfin moi je dis ça euh... Je dis ça comme ça, on a juste envie de créer une communauté solidaire et où tout le monde s'entend bien et pratique dans le respect de l'un de l'autre. Oui, alors moi j'ai également envie de créer un monde sans inégalité sociale, sans racisme, sans mauvais temps. Enfin, il faudrait qu'il pleuve juste les jours où j'ai pas envie de sortir. J'aime bien la vision uchronique de l'existence consistant à écrire des fables, ça s'appelle affabuler ou, ou faire partie du camp du progrès. <rire> Alors, alors, alors, euh, euh, moi, je vois déjà beaucoup de choses à l'écran dans ce montage un peu épileptique. Mais enfin, on sait désormais que c'est la nouvelle syntaxe des réseaux sociaux, format vertical, montage épileptique. En fait, dans un sport technique, il y a des instruments. Ce sont les skis au ski, les clubs au golf et là, apparemment, les rollers. Et il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui ont des ouais. instruments esthétiques, et peu usé, et il y a le camp des gens qui ont des instruments très usés et qui ont perdu leur esthétisme. Là, on voit des patins tout neufs, des collants tout neufs. Rien n'est râpé, rien n'est usé, rien n'est déchiré. Je ne vous fais pas un procès en insincérité, les petites chéries. J'ai quand même l'impression que, sans être un défilé de mode, il y a quand même une préoccupation esthétique qui me semble primée sur la préoccupation technique. On verrait un groupe d'hommes aller faire du patin. On verrait sans doute des patins beaucoup plus techniques et euh, beaucoup moins d'alliances de couleurs hein. je, malheureusement le premier constat que je dresse est relativement misogyne alors c'est pas encore une fois contrairement à ce que pensent les cons l'auteur du constat qu'il est c'est la réalité hein. c'est à dire que pour euh, prétendre à réaliser un sport technique il faudrait avoir des tenues euh, d'Instagrammeuses néo pop pas forcément euh, tu vois, à un moment, c'est une, une préoccupation présentée comme typiquement féminine. Et ça, c'est un constat de genre. C'est un constat sexiste, ça, euh, cher Konbini. Enfin, je ne suis pas sûr que l'électricité arrive suffisamment haut pour que vous le compreniez. Le Roller Coven, c'est un collectif. Alors, vous êtes un collectif ou pas De patins à roulette inclusif. L'idée, c'est de créer un safe space. Ça y est, donc là, on a ce qu'on appelle chez le grec une complète. Donc là, on a un parangon du progrès. Donc on a Inès. Une maghrébine, obèse, aux cheveux gras, qui parle anglais et qui fait la femme enfant avec un cœur rose. Et ben on sait qu'Inès est déjà du bon côté. Hein. Euh, on sait que Inès ne remettra pas en cause l'ordre établi, ni le dictat, ni les consignes. Hein. Pour toutes les personnes qui ont envie de se mettre au patin... Oh, je sais où elles sont, là Là, elles sont rue de Rome. Je reconnais cette rue parce qu'en fait, tout au bout, avant d'arriver à Villiers, vous tournez à gauche et vous arrivez rue de la Félicité, qui était la rue de ma salle de boxe. Et en parlant de boxe, j'ai une anecdote à vous raconter juste avant cela. Canicule ou pas, cet été, nous serons une de tes seules chaînes YouTube préférées à fournir un contenu nouveau par semaine. Voilà, toutes les semaines, comme le reste de l'année,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 Oui alors l'anecdote de la salle de boxe, hein, comme quoi la, venge la vengeance se consomme toujours meilleure, tiède et à fortiori froide, c'est que qu'on euh, m'a souvent demandé à l'époque où j'en faisais où aller à Paris, et je recommandais pas ma salle, elle s'appelle la salle, la salle s'appelle la salle. C'est la chèque là. Vous de la féliciter parce que quand j'ai eu une petite, une petite blessure, un incident de tendon d'Achille qui a nécessité une opération et plusieurs mois d'arrêt, de, de, de, eh bien euh, alors que c'était un accident pendant un entraînement, donc couvert par, en théorie, l'assurance de la salle eh bien, et bien ils n'ont rien voulu savoir. Heureusement que Jean-Paul, le, le prof adorable, a pris sur son temps pour interrompre le cours et m'a emmené aux urgences. Mais quand je me suis retourné quelques jours plus tard vers le propriétaire de la salle, comment s'appelait-il David, non Un truc comme ça ben, Si c'est pas David, c'est pas très loin. Lui demandant de bien vouloir se mettre en contact avec mon assurance parce que bien sûr que je ne lui en voulais pas, sauf qu'un club de sport licencié et digne de ce nom. Bah, quand un élève a un accident pendant son cours, les assurances sont censées euh, se mettre d'accord pour couvrir. et eh bien, euh, une fois, il était sous un tunnel. Une fois, il devait rappeler, il ne rappelait pas. Et il a fait le mort, voilà. Et j'ai même entendu dire par d'autres que c'était une attitude récurrente. Donc Je n'ai plus jamais foutu les pieds. J'avais mis un avis Google en ce sens à l'époque, mais je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Enfin, j'avais une chaîne YouTube, mais euh, sur laquelle je ne publiais pas. Cette vidéo sera vue par 2 trois, quatre 000 mille personnes. Donc si vous songiez à vous inscrire à la salle Rue de la Félicité, sachez qu'ils sont formidables jusqu'à ce que vous ayez un accident et là, ils passent sous un tunnel et ils ne vous répondent plus. Voilà David qui apporte le dessert dix ans après. Euh, ça, c'est pour l'anecdote. Et, et, et on reparlera peut-être de boxe et de sport tout à l'heure parce que je sens que dans une logique du marché de l'apitoiement sur soi, puisqu'évidemment... Euh, la complainte féministe, c'est justement l'exemple de, de l'apitoiement sur soi qui ne s'arrête jamais. On va nous expliquer que c'est très dur de s'intégrer à un club de riders ou je ne sais quoi. Et je narrerai une autre expérience de club, cette fois-ci dans un sport pas du tout masculin, mais très féminin comme la danse. Et vous allez voir qu'en fait, ça n'est facile pour personne, mais que c'est toujours les mêmes qui pleurent. Hein. On va faire une bambi-balade pour les débutants et les débutantes. Mais attendez, mais vous êtes des enfants ou des adultes Le rose, à la limite, pourquoi pas, c'est rigolo, mais pourquoi tout a besoin d'être infantilisé Je suis désolé, à 30 ou 40 ans, quand on m'apprend quelque chose, j'ai pas besoin qu'on me parle comme un enfant de 4 ans Génial, et qu'on y place des références de dessins animés que je regardais en rentrant de, du CE2, quoi. Enfin, c'est pas normal. Est-ce que la femme, est-ce que F, se rend compte que ces initiatives collectives la font passer pour un mineur perpétuel si on ne comprend pas qu'avoir besoin d'un ton et d'une pédagogie infantile pour apprendre quelque chose c'est être réduit à des capacités de Il faut faire des compétitions femmes de 25 ans garçons de 5 ans euh, c'est quand même bizarre pour un discours égalitaire ou alors c'est une définition de l'égalité que j'ai pas bien comprise Quand on débute, le skatepark est un endroit qui est plutôt hostile parce qu'en fait, il euh, bah, y a énormément de monde. chez 95% euh, des hommes. Ça crée un, un climat qui est assez viril, avec des codes virils aussi, de l'agressivité, de la démonstration de force, de la puissance. Wow Ce qui est vraiment incroyable, quand on regarde l'espace dans skate skatepark, ces petits garçons ont plus d'assurance, euh, non seulement que des petites filles, ça c'est clair, mais aussi que des filles adultes. Ça en dit... Est-ce qu'à un moment, Clémence Combini et vos épigones, est-ce que vous allez comprendre que vous prétendez instaurer par les mots et par la logique du contrat une égalité que la nature vous réfute, que la nature vous récuse C'est-à-dire que la nature te montre qu'un gamin de 5 ans est plus fort en skate qu'une meuf de 25. Arrête tout Stop it. Get some help. Tu vois bien que ça ne sert à rien de chercher l'égalité. Cherche autre chose. Et pour te montrer, Clémence, que l'hostilité n'est pas masculine, je te fais un pari. Que désormais, j'ai délaissé la, la boxe pour le, le, to, le tango, comme vous le savez. Et je danserai avec une femme plus forte que moi, un petit peu comme une patineuse s'insègrerait dans un skatepark avec des hommes super techniques alors qu'elle est nulle. Bon, moi, je ne suis pas nul. Je suis globalement trois quarts, fin de première année, puis il y a le niveau 2, niveau 3. Quand je vais danser avec une femme de niveau 2 ou 3, alors qu'un homme de niveau supérieur est ravi de montrer de la patience, de la longanimité et de la pédagogie avec une femme de niveau débutant ou un enfin de niveau inférieur, nous, débutant à débutant avancé, avec une femme de niveau supérieur, elle ne nous parlera quasiment pas, elle ne nous coachera pas, elle ne nous montrera rien et elle demandera d'être guidée. Et quand on montrera nos limites, eh bien, elle nous regardera avec l'air condescendant. Et si vous ne me croyez pas, en commentaire, si vous avez vécu la même expérience en club de danse, dites-le. Ça, c'est le comportement d'une femme de bon niveau avec un homme débutant. Je te parie, Clémence, que tu retrouveras plus de longanimité, plus d'accueil et plus d'intérêt chez tes bons riders pour une rideuse moyenne à débutante, que chez des bonnes danseuses, pour un danseur moyen à débutant. Tu prends les paris, Clémence Moi, je te le prends. Et voilà, premier mec Alors, j'ai pas bien compris au titre de quoi le petit noir était exclu du skatepark. Il était sur le côté, il faisait ses allers-retours. À quel titre ont-elles genré le skatepark Les apôtres de l'égalité sont en fait en train de transformer un accessoire libre en truc non mixte. C'est quand même hallucinant ce qui vient de se passer. Hein. C'est qu'un homme veut rider, je ne sais pas comment on appelle ça, avec des filles un garçon veut rider avec des filles et les filles, au titre de l'égalité homme-femme, le chassent. Mais c'est marrant parce que nous n'avons vu aucun homme chasser des femmes. Dites-vous bien que si cela s'était produit, pensez bien que Combini aurait sauté dessus. Donc si nous n'avons aucun témoignage caméra de rider homme qui chasse des femmes, c'est qu'il n'y en a pas eu. Sinon, ça aurait été la première image que nous aurions vue. Donc en fait, les femmes chassent des hommes, mais pas l'inverse. C'est le rattrapage punitif de l'histoire version le camp du progrès. Elle continue à chasser des hommes au titre qu'ils représenteraient un danger. Alors qu'ils ne sont pas dangereux, ils sont juste meilleurs qu'elles, en fait. Elles sont débutantes et toutes euh, adipeuses et molles. Et il y a un petit type, il y a un petit jeune qui a l'air adroit, etc., et il, il, est, il est chassé parce qu'il les humilie d'être nuls, à mon avis. Hein. C'est ça, la réalité. Hein. Il a quand même sorti la phrase, c'est notre skatepark. Ah, on l'a pas entendu, ça. On prend de la place, ça les saoule et on est dans leur skatepark. Ça les a fait trop chier, quoi. Ça les a fait chier qu'on soit sur leur rampe. Et du coup, ils ont euh, essayé de prendre la place, mais sans nous demander, sans attendre que les personnes aient terminé de faire leur ligne. C'est peut-être vrai. Admettons. Hein. Comme disait Bigard, admettons. Bon, mais admettons mais sauf que les sports où on partage un équipement, comme par exemple la piscine, on s'est tous fait piquer une ligne à la piscine, on s'est tous cogné en crawl contre quelqu'un qui nageait plus ou moins vite que nous. Mais c'était parfois quelqu'un du même sexe que nous. C'était parfois un homme qui faisait chier à la piscine, un autre homme, ou une femme, une autre femme, ou une femme, un homme, ou un homme, une femme. En quoi c'est genré C'est le principe d'aller partager un équipement de sport collectif en plein milieu de l'après-midi. Moi, j'allais jouer au basket sur les terrains collectifs, sur la plage de Saint-Laurent-du-Var, derrière 4-3000. Bon, bah t'y vas en plein week-end à 15h. Bon, bah t'es pas seul, tu partages le terrain. Et puis, euh, tu dois montrer ton niveau. A priori, on te laisse jouer. Et puis, si rapidement, tu es vraiment trop nul, t es, t es, tu sors du jeu, et puis euh, tu t'améliores, et puis, euh, finalement, tu es admis. Mais tu le, tu, tu, tu le fais comme un homme. C'est-à-dire euh, à la force de la volonté, de la technique et du, et du talent. Pas, euh, croire que tout le monde t'attend indépendamment de ton niveau parce qu'à un moment c'est pas le cas, tu vois. Donc ça, ça ne va créer que de la déception et de la compensation par euh, je sais pas quoi, je sais pas comment ils vont compenser leur, euh, leur errance dans la vie, par euh, elles vont encore bouffer, grossir ou, euh, ou prendre des médocs, je sais pas. Ce qui est bah, la base du code du respect au skatepark, de la sécurité aussi parce que ça met les gens en danger. Mais non, mais gars, genre, en fait, c'est pas tout seul. Je vois pas le danger en fait. on comprends pas très bien. Ah, par contre, je les ai entendus euh, se féliciter de la chute d'un homme. Il y a eu quelque chose là, au niveau de leur ventre là, ça s'est mis à mouiller, ça s'est excité que le type puisse potentiellement se briser un, un membre. en train de s'expliquer, je vois qu'il vient s'excuser pour son On essaye de montrer... Non, j'entends aucune excuse alors que vous avez toutes des micros, c'est quand même bizarre. Il y a un certain nombre de coïncidences. Elles font tenir aux hommes des propos d'éviction et d'excuses alors qu'en fait on n'entend rien. C'est uniquement des propos rapportés par le narrateur, donc je peux me permettre de douter. Nous, on a juste envie de créer une communauté solidaire où il n'y a pas des guéguerres entre les différentes disciplines. Vous voulez faire du, du sport sans la compétition. Du loisir sans sport et du sport sans compétition. Ça me rappelle un petit peu quand ma copine, quand je jouais au basket, et j'avais invité ma copine de l'époque à, à venir voir un, un match. Et autant l'entraînement elle kiffait, autant dès qu'il y a eu euh, bah, match et enjeu, on était hué en fait par les parents, enfin euh, par l'équipe adverse, quiconque a emmené ses enfants au sport ou a fait du sport à, à, la, à, la, à la fac, à l'université, à l'école. Euh, on sait qu'à un moment il y a une tension dans les dernières minutes et puis on peut euh, se livrer à des, à des. On peut un peu essayer de déconcentrer l'autre, etc. Et en fait, elle supportait pas cet antagonisme au sens où c'était pas sportif. Bon, bah écoute, chérie, à un moment, euh, tant que tant que des bananes n'ont pas jetées sur le terrain, tant que ça reste des paroles, à un moment, euh, ça fait partie du feu de l'action, quoi. Donc c'est une vision euphémisée, euh, très bisounoursisée de, de la vie où il n'y aurait euh, aucune compétition, aucun antagonisme, euh, pas d'adversaire, pas d'ennemi. Et que du rose et que du sucre, hein. c'est la définition même de la psychologie à l'eau de rose, à la vanille, hein, la psyrose. Tant bien et pratique dans le respect de l'un de l'autre. Ah, ben tiens, euh, là on voit euh, parmi les marqueurs, hein, on voit qu'il y a aussi les sel. Hein. On se demande même s'il n'y euh, a pas YEL y écrit, sur, y, écrit sur leur poitrine. Là on voit le, un petit autocollant avec le prénom. C'est du prosélytisme féminin, ça n'a rien à voir avec la pratique d'un sport, c'est du prosélytisme. Plusieurs à se sentir de plus en plus à l'aise avec nous-mêmes. Ah, à... ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, je l'avais prédit, le YEL. On a Martine, là, je l'appelle comme ça parce qu'elle ressemble un peu à la petite fille de Martine Aubry, euh, qui a écrit son pronom sur son casque. Alors elle n'a pas mis YEL. Mais elle a quand même écrit, elle, au sens où en voyant Martine, on est un doute. Hein. Donc euh, regardez-la bien. Si vous aviez un doute que c'était une femme, euh, au moins euh, la confirmation arrive par le, par le casque. Hein. Le doute n'est plus, plus permis. On a envie de s'amuser, de s'habiller comme on a envie, de se maquiller comme on a envie. On... Voilà, merci Inès. Nous pouvons désormais conclure. Ce n'est pas une initiation à un sport qui a certainement une technique, des références, une histoire... Une beauté, bon moi je, je, je, je n'y accède pas, c'est vrai que je ne la vois pas la beauté du skatepark, mais il y en a sans doute une. Et ce qui agace les hommes, ce n'est pas que vous ayez des chromosomes X ou des euh, petites clavicules saillantes à la clémence. Ce qui agace les hommes, c'est qu'en fait, vous niveliez leur sport en venant euh, l'annihiler dans sa, dans sa vocation de sport et en remplaçant cette, cette, cette, cette, cette discipline par, je cite, un, de l'amusement... Deux, du vêtement et trois, du maquillage. Voilà ce qui agace les hommes, chers féministes, chers clémence et, et chers combini. Et tant que vous refuserez de le comprendre, vous n'avancerez à rien et vous vous bercerez de mots dans votre éternel marché de l'apitoiement sur soi. Telle est ma conclusion. Si mon ton vous plaît, vous distrait, vous instruit ou vous fait marrer, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de poursuivre votre visite de la chaîne par les vidéoscopiques que je suis en train de pointer du doigt, et d'envoyer votre passage préféré de celle-ci à votre meilleur ami en filmant votre écran quelques secondes. Ne lui envoyez pas 20, 30 ou 40 minutes, c'est trop long. Envoyez votre passage préféré. Conseil d'amis.